Lorsqu'on est amené à s'intéresser aux études cliniques, comme on vient de le faire là, à propos de, de l'asthme en lien avec l'ibuprofène ou le paracétamol, on a intérêt sans doute à varier le type d'approche et notamment à utiliser une autre méthode d'interrogation qui s'appelle PICO. Alors, il s'agit d'un acronyme euh, qui se décline ainsi. P, c'est la population, population. I, l'intervention, intervention. C, c'est la comparaison, donc l'élément avec lequel on va comparer euh, le médicament euh, qu'on a entré comme intervention. Et enfin O, c'est outcome, le résultat. L'une des bases qui ont implémenté euh, ce, cette méthode d'interrogation s'appelle trip trip. Donc on va le chercher, on le trouve facilement en ligne. Hein. Et si on reprend en fait notre exemple, là on a la possibilité de faire une recherche avec des termes, euh, des termes de la langue naturelle ou bien des termes mèches. Et là, justement, on a cette méthode d'interrogation. Donc je vais définir la population comme étant celle des personnes asthmatiques. L'intervention première, c'est celle de l'ibuprofène. Avec laquelle, à laquelle on va comparer celle du paracétamol, autrement dit l'acétaminophène. Et ici, en fait, euh, je peux préciser euh, le résultat attendu. Donc, euh, ça peut être, par exemple, la réduction de la fièvre, reduce fever, mais euh, je préfère, en fait, euh, laisser euh, le champ euh, vide et lancer directement l'interrogation. Et là, on observe que... Par rapport à PubMed, où nous avions trois résultats. Trois résultats en plus euh, qui ne sont pas très récents. On en a un peu plus là. sont-ils plus récents Il y en a un qui l'est, 2016. Où on compare euh, précisément en fait, l'acétaminophène et l'ibuprofène dans le traitement de l'asthme persistant chez euh, le jeune enfant. Donc ça c'est intéressant d'avoir ce complément-là. Encore une étude également récente ici. Alors, Trip Database offre des services avancés enfin, offre des services avancés aux gens qui ont souscrit un abonnement ou aux institutions qui sont abonnées, ce n'est malheureusement pas le cas de notre université, mais néanmoins, en général, vous pouvez accéder au texte lui-même. Donc là, il s'agit en fait d'un article de la EJM, New England Journal of Medicine, dont il existe une version en open access quelque part, sur le web. Ben voilà. Donc en un mot, quand vous voulez comparer deux traitements, pensez à utiliser ce genre de base. Ça peut donner des résultats très intéressants.